Bienvenue à ta séance d'entraînement numéro 1. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'un tapis de sol et de deux haltères. Je vous recommande de 2 à 10 livres maximum. Pour vous aider dans votre préparation, concentrez-vous sur les exercices qu'on va réaliser aujourd'hui. En voici un extrait. Assurez-vous d'avoir un verre d'eau et une serviette à portée de main et on commence maintenant. Prends un bon rythme de marche, lève les genoux et exagère le mouvement des bras.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 Va fouler le sol et touche l'extérieur de tes pieds lors de la rotation. Place un bras devant la poitrine et maintiens-le avec l'autre bras. Va toucher ton pied avec ta main opposée et garde un bon rythme. légèrement les genoux et pousse loin de chaque côté en passant le bras au-dessus de ta tête. Garde le corps droit, descends près du sol et suis mon tempo à la montée et à la descente. Expire lors de la montée. Garde les bras droits et monte jusqu'à l'horizontale, garde mon tempo et expire lors de la montée. Penche-toi à près de 90 degrés et garde les coudes près du corps. Expire lors de la montée. te redressant, va porter tes mains le plus loin possible, mais toujours en effleurant le sol. Légèrement les genoux et assure-toi de bien contrôler ton mouvement. Penche-toi environ 45 degrés, garde les coudes près du corps et va chercher la pleine amplitude de mouvement. Expire lors de la montée. Plie légèrement les genoux et va chercher une pleine amplitude de mouvement. Expire lors de la montée. Appuie-toi contre un mur ou un objet fixe, le bras à la hauteur des épaules et tourne lentement le haut du corps du côté opposé. Garde la position. Joins les mains ensemble derrière le dos, sors la poitrine et ensuite lève les bras. Garde la position. Va porter ta main entre tes omoplates en poussant doucement sur ton coude. Garde la position. Place le dessus des pieds au sol, soulève la poitrine, recule tes épaules et contracte tes abdominaux. Garde la position. Plie légèrement les genoux et descends la tête près du genou avant. Garde la position.